Mi a fold mi a met mi a Mi a mi a a Mi a church you so Ne a nyabena You only a sudo. You only Mi me nous mangeons nous mangeons nous mangeons nous nous nous nous nous ils ne connaissent plus la paix, la tranquillité dans leur églises. À cause du ministère de l'humanité, l'esprit parisien a voulu tuer l'homme de Dieu. Mais matin, il Il ne pouvait pas y aller. les Jésus est sur moi. Le feu vous consomme Écoutez-moi Le feu vous est dit éternel Les esprits de tout genre Qui ont reçu des missions dans des églises Qu'ils veulent sacrifier les gens Et Ils disent que je suis en train de les déranger que la réunion soit brisée. Que la réunion soit brisée. Que la réunion soit brisée. les esprits de tout genre... Togo... qui sont au Togo... en Afrique. Dans le monde entier, ils sont dans des églises que moi je suis en train de détruire. Ils ont menti. Les ne soit comme au nom de Jésus. Nous dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. L'esprit parle au travers de la femme disons veulent sacrifier les gens. qu'ils sont envoyés dans des églises afin de sacrifier la vie humaine. alors ce sont des hommes que nous voyons dans nos églises croyants ils sont aussi des vrais fidèles Mais spirituellement, ils sont des méchants Pour cela dit éternel Toutes les âmes Que les méchants ont saisi Voulant les sacrifier Combat et ramène les âmes âme, Combat et arrache les âmes de leurs mains Le feu le Le Le Le Le Le Fire, Fire, Fire, Fire, le peuple, so le feu le le peuple, le le feu le peuple, so le feu so le feu consigne. So le le le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Midotom. On a tétou à tonne miakwa Nyao Nyao Mais kabek bok bok a Quel est cet esprit qui dit qu'il n'est pas encore parti qu'il est toujours là Et que si l'homme de Dieu est puissant qu'il manifeste sa force, sa puissance il va voir Eh nous ma vie Eh nous ma vie Eh nous ma vie Adjo alors, madjo Tu vas partir ou pas? Hein et de là, Joe, tu dois partir. Et toi, Fifi là, maintenant, mangeons-y, et nous y ferons. La parole de Dieu constitue le pays à double tranchant. Nous. Elle charcute. Le deux cycles mien, à gauche comme à droite. Mettoyo. Je te perce par l'épée. Je te perce par l'épée. Je te perce par l'épée. Je te perce par l'épée. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te charge. Je te chasse. Je te plie bagage. Kabato. Sors vite. Sors. Son Son. So. So. Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu feu, feu, feu, feu, dans le nom de Jésus ben Au nom de Jésus Yesu ben Au nom de Jésus Yesu ben Au nom de Jésus Yesu ben nom de Jésus t'a vaincu Jésus t'a vaincu Jésus t'a vaincu Dites Amen, Dite, amen. Écoutez-moi Dit Éternel, nous de je te confie ton serviteur, le nom de Paul, son épouse et ses enfants, ses ouvriers, leur épouse et leurs enfants. Je te confie ce temps de prière. Tout projet qu'ils vont fermer contre eux si ou physiquement que leur réunion soit brisée. Que la soit prisée. Ba ba Roba bara bara baya. Sekende <tries> nevezanda andara baya. Masuka taka bara baya. Roba bara bara buri andara. Roba bara bara zaya andara zaya Ime Masuka tada ra ba ya Maseka naraba yande Sundaraba ya mandere ba ya Oriya masaka nda bazaya Susuda Sundaraba yande Zokata tada Mandere nous avons prié dans le nom de Jésus Soyez-vous s'il vous plaît Père, je prie pour cette fille. Jésus donne-lui la victoire. Et qu'elle soit guérie mentalement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est-ce qui connaît cette femme? Les démons veulent détruire cette bon, belle femme. Madame, bon. bon, bon. Bumla Bumla It is That that way another car another car Amen. Oh, Amen. Amen. Amen. Novia de, de, de novembre, les 2020, que les crises américaines, les de me coucher ici, je pour en train de me coucher ici, on a en train congé, y coucher a en train de me coucher ici, Ye suis en train de me coucher ici, je suis en train de me coucher ici, je suis je si, me D'aujourd'hui, novembre, me va y, yé si, Ami, si, ou si, ja, ja, va ben, y toucher des mains, yé parce qu'on va y s'y amener. Ami aïeau s'y est v'pois. Yé bêta le fumoir s'y a mis que les gars j'arrive à paner. T'as kavana y bébé. Mais de coucou mi a ben nu coucou n'ouji jia. Et dehors banyas fakounami. T'as franchi y kafra. Et yin assemblée de Dieu. Et yé t'as franchi eba Jésus Bédoura près les plus non no no amen amen amen go oh, amen fi via you yo e one one Amen de coucou nami ben fi nayi nou be parfait ou mi ou be vele ou be lifi nan ekemeli ou mele ayi me le don la fi ayi me le yon dekeo amen amen me de amen amen tan keke mam leon mia ali ke maoula dadiya nnenmank sa satan atak do be dola o o swa w don so bibla do asi ayi Amen. Les œuvres seront éprouvées par le feu le dernier jour. Pour cela, tous ceux qui me reçoivent quelque part, soyez vigilants. Amen. Ah.